Bonjour, je m'appelle Gradiela, j'ai 33 ans et je vous présente mon projet de magasin de vélo. Je travaille dans l'industrie du cycle depuis 10 ans. J'ai démarré en travaillant à l'export en Allemagne et puis j'ai fait un peu tous les métiers du commerce. J'ai même travaillé en magasin aux états unis La mécanique, euh, j'y suis arrivée davantage via les ateliers euh, d'autoréparation bénévoles, les ateliers associatifs, où j'ai découvert un monde super fun. Euh, de l'entraide, euh, du partage de savoir. Ce sera un magasin généraliste qui propose à la vente des vélos et des accessoires et qui fait aussi atelier de réparation pour tous les vélos. Salut Moi c'est Gaspard, je fais 1m70. Je suis arrivé dans le projet avec Razzella parce que j'avais commencé euh, à bricoler un peu avec elle sur mon temps libre. L'année prochaine, euh, je serai au magasin et je serai aussi en formation euh, en alternance, en mécanique cycle. et Du coup, je serai euh, en centre de formation une semaine euh, sur quatre. Et donc, je pourrais vous apporter les dernières euh, nouveautés techniques. Ce que je préfère dans le travail de réparation en atelier, c'est quand les gens s'approprient le savoir. Ils comprennent l'enjeu pour leur vélo, euh, de l'entretenir. Et je trouve que ça valorise mon travail. Pour moi, le vélo, c'est mon principal moyen de transport en île de france Et j'apprécie beaucoup la liberté et l'indépendance que ça donne. Et j'aimerais, euh, à travers le magasin, qu'on se mette tous et toutes au vélo. Surtout qu'il y a de plus en plus de, de voies cyclables en île de france moi, ma, celle à laquelle je suis plus attachée, c'est sûrement la piste du, le long du canal Saint-Denis euh, sur laquelle j'ai dû rouler à toute heure du jour et de la nuit euh, sous tous les temps possibles. Notre ambition, c'est de proposer des belles réparations et d'inciter les gens à faire du vélo. <rire>